Après la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, les Français et les Anglais doivent apprendre à vivre ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Les dirigeants britanniques croient qu'il faut assimiler les Canadiens en les forçant à adopter la langue, les coutumes, les lois et la religion de la Nouvelle-Métropole. Les gouverneurs reçoivent des instructions précises à ce sujet. Toute personne qui occupe un poste important dans le gouvernement doit prêter serment à la Couronne-Britannique et à adopter la religion protestante. Ainsi, la plupart des Canadiens, qui sont catholiques, sont exclus de ces postes. Les institutions catholiques perdent également toute reconnaissance officielle, ce qui fait que l'Église ne peut plus collecter la dîme, par exemple. La structure du nouveau gouvernement est très semblable à celle de la Nouvelle-France. La colonie est dirigée par un gouverneur qui a beaucoup de liberté dans la manière d'appliquer la loi. Je m'appelle James Murray. J'ai été nommé gouverneur de la province de Québec en 1763 et j'ai constaté qu'il n'était pas possible d'assimiler si rapidement les Canadiens, parce qu'ils formaient 99% de la population. J'ai donc décidé d'être plus flexible en leur permettant d'occuper certains postes, comme celui d'avocat, sans renoncer à leur religion.